Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous sommes là pour vous représenter graphiquement le surplus du producteur et le surplus du consommateur sur un marché de monopole. Je m'appelle M. Kassogé-Guillaume Pascal à la Faculté des sciences économiques de gestion. Et on commence par cet exemple. Alors vous avez ici une fonction de coût et de demande d'une firme qui est en situation de monopole. Okay. Et le coût total est, est le cas de la quantité produite au carré plus 40 fois la quantité produite tandis que le, euh, la fonction de demande qui est 400 moins 3 cas de Q Alors ici, on demande de calculer le couple quantité-prix qui maximise le profit du monopole, du monopoleur et ensuite, on va passer à la représentation graphique du surplus des consommateurs et celui, de, celui du producteur. Alors, on sait que le producteur maximise son profit lorsque sa recette marginale est égale à coût marginal. On part de cette équation et on tire. Euh, D'abord, pour cela, on va commencer à calculer, on va trouver l'expression du coût marginal qui est la dérivée du coût total, et on trouve 1 demi de Q plus 40. Et Ensuite, on va trouver l'expression de la recette marginale. La recette marginale, c'est la dérivée de la recette totale. Et à la fin, on trouve la recette marginale égale à 400 moins 3 demi de Q. Alors, on égalise sans tarder ces deux expressions, et on trouve la quantité Q qui maximise le profit, Okay, ce que j'ai appelé Qmax et à partir de Qmax on trouve le prix Pmax correspondant et en ce moment ce prix Pmax est égal à 265 et là on se rend compte que le couple prix et quantité qui maximise le profit du, du monopoleur est 265 180 n'est-ce pas alors on passe maintenant à la représentation des de, de surplus et pour cela nous avons besoin de trois courbes okay? il s'agit de la courbe de la courbe de demande ensuite la courbe de recette marginale et la courbe de coût marginal et ensuite on va considérer trois prix le prix lorsque euh, Q est égal à 0 dans la fonction de demande le prix lorsque Q est égal à 0 dans la fonction de recette marginale et le prix lorsque Q est égal à 0 dans la fonction de coût marginal Ensuite, le dernier point qu'on va prendre en considération, c'est le point de coordonner prix quantité qui maximise le profit du monopoleur que nous avons calculé précédemment. Alors, on commence par représenter, pour dé à déterminer les trois prix. Et les trois prix, pour les déterminer, il suffit de remplacer 0 dans la fonction de demande, on trouve 400. Et le second, il remplace 0 dans la fonction de recette marginale, on trouve encore 400. Et le troisième, on remplace 0 dans la fonction de courbe marginale, on trouve 40. Et le dernier point qu'on qu doit considérer dans la représentation de ces points particuliers. Alors, pour représenter la courbe de demande, on a déjà le premier point 400. Okay, et le second point 0, 533. Et on trace la courbe de demande qui est là. Ensuite... On a euh, le, second, le second élément à tracer qui est la recette marginale, la courbe de recette marginale. On a les deux points qu'il faut représenter sur, euh, dans notre repère. Et en joignant les deux points, on trouve euh, cette courbe qui est la recette marginale. Ensuite, on va passer à la courbe de courbe marginale. Pour cela, on a déjà un premier point caractéristique qui est 0,40 qui, qui se trouve là. OK? 040. et le second point il faut partir de l'égalité recette marginale égale à coût marginal et ensuite on détermine la quantité où la recette marginale égale à coût marginal on représente ce point là on projette ça sur euh, la courbe de, de recette marginale et ensuite nous avons le second point le point cartésien qui nous permet de tracer la courbe de coût marginal n'est-ce pas alors on va maintenant présenter le couple quantité-prix qui maximise le profit du monopoleur. Donc on a déjà le premier point qui est déjà là. Ensuite, on projette pour trouver le second point sur l'axe des prix. Et nous avons ce point caractéristique. Et là, vous allez voir qu'ici, c'est ce triangle-là qui correspond au supplice du consommateur. Ensuite, cette figure que vous voyez là, cette figure correspond exactement au surplus du producteur. Et pour connaître la valeur réelle du surplus du producteur et la surplus du consommateur, il suffit de calculer l'air de ce triangle. Et pour, ce, pour le surplus du producteur, il faut calculer l'air de ce carré plus l'air de ce triangle. Et vous allez trouver le surplus du producteur en valeur unité monétaire. Ensuite, on termine avec cet élément qui est le triangle qui suit, qui est là, et ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de la perte sèche. Si vous voulez connaître la valeur de ce triangle, de cette perte sèche, il faut juste calculer l'aire de ce triangle, qui est égal à hauteur fois base, mais divisé par 2. N'est-ce pas Et comme on l'a dit, la perte sèche, la perte sèche, pour présenter la perte sèche, on a vu un point caractéristique qui est un point d'équilibre social qui correspond à la quantité d'équilibre et au prix d'équilibre que vous déterminez par ces opérations. Alors, ainsi prend fin cette vidéo. Nous allons prochainement revenir sur d'autres points clés du, du, du monopole pour vous éclairer encore plus sur les points qui vous semblent un peu difficiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.